L'autre matin, en te brossant les dents, tu as réalisé que tu avais des rythmes qui commençaient à apparaître. Ah. Fait que tu fini de te brosser les dents. Puis après, ben, tu es allé voir sur Internet parce que t'aimes pas ça. Tu voulais avoir des solutions. Puis, ben, tu as appris qu'il fallait prendre soin de sa peau à tous les jours avec des bons produits. Tu es allé à la pharmacie, tu as acheté des produits. Ou bien t'en acheter sur Internet. Puis tu t'es dit que t'allais faire comme t'avais lu ou comme la cosméticienne te l'avait dit. Mais ben, je te connais. Comme une résolution du nouvel an, ça n'a pas fait long feu. Hein? T'es tellement occupée. C'est sûr que t'as d'autres priorités dans la vie. Puis souvent, ben, ces choses-là vont passer avant. Nettoyer ta peau deux fois par jour. Inquiète-toi pas. Toutes les personnes qui me consultent sont comme toi. C'est sûr qu'avoir une routine de soins de la peau, c'est un plus pour ton apparence. Mais comme je le disais tantôt, c'est parfois tentant d'oublier nos résolutions, puis il y a d'autres choses qui prennent dessus. C'est normal. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais te donner des trucs pour mettre en place ta routine de soins de la peau, mais surtout la maintenir. Je m'appelle Héloïse, puis je suis conseillère en soins de beauté depuis plus de 10 ans. Ça ne rajeunit pas. Hein? Ma mission c'est de devenir ton allié en matière de soins de beauté puis te donner des trucs pour que chaque jour tu aimes ce que tu vois dans le miroir. On commence. Truc numéro 1. Tenir un journal. Savais tu Savais-tu que ça prend 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude Ben oui. Ce que je te propose, c'est d'utiliser ma feuille de suivi que tu vas pouvoir télécharger en dessous de la vidéo. Imprime-la, puis colle-la dans ton miroir ou sur un mur de ta salle de bain. Puis à chaque fois que tu vas faire ton rituel de soin de la peau, bien, tu vas cocher. C'est simple, mais tu dois te demander pourquoi tu devrais faire ça tu c'est un peu con. Mais dans le fond, non. Parce que en tenant ton journal, bien, ça va devenir plus concret. Puis en plus, tu vas pouvoir célébrer tes victoires puis ça va t'aider à te motiver. Mais là, là, tape-toi pas sur la tête si jamais tu as manqué une séance beauté. C'est pas ça l'objectif de la feuille. C'est vraiment pour que tu prennes l'habitude de le faire deux fois par jour à tous les jours. Astuce numéro 2. Celle-là est drôle. Je te propose d'utiliser une application que tu peux télécharger sur ton téléphone qui va vieillir ton visage. Tu prends une des plus belles photos de toi que tu as et puis tu utilises l'application pour vieillir ton visage. Tu vas voir, ça fait peur. Et puis, là, c'est le truc. Il va falloir que tu mettes cette photo-là en fond d'écran sur ton téléphone. Hmm. Je pense que tu vas y penser à faire ton soin de la peau à tous les jours parce que ça va te rappeler de quoi tu pourrais avoir l'air si tu le faisais pas. Je trouve que c'est un truc motivant et c'est drôle. Astuce numéro 3. Rends ça simple. Si tu t'es pas déjà procuré tes produits, essaye d'opter pour des produits qui sont combinés. Dans un bon programme de soins de peau, il va y avoir cinq étapes. Mais pour vrai, il y en a juste trois qui sont vraiment, vraiment importantes. Sauf que pour faire ces étapes-là, ça va te prendre des fois jusqu'à six produits parce que il y a un nettoyant pour le visage, le tonifiant, l'hydratant pour le jour, l'hydratant pour la nuit, l'hydratant pour les yeux, le démaquillant. Donc, ça fait vraiment beaucoup de produits. Puis des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Puis en plus, ben s'il faut que tu appliques chaque produit sur ton visage, bien, ça prend du temps et ce n'est pas le fun. Donc, ce que je te propose, c'est de trouver des produits qui sont combinés. Il y a beaucoup de marques de produits qui offrent, par exemple, un nettoyant avec le tonifiant dedans. Donc, c'est deux étapes en une. Choisis ces produits-là. Comme ça, ça va te faire gagner du temps puis tu vas trouver ça moins fastidieux à faire. L'autre chose que tu peux faire aussi, c'est d'utiliser toujours le même hydratant pour ton visage, le matin puis le soir. La seule chose, si ton hydratant pour la nuit contient euh, des produits qui sont anti-rides, comme euh, du rétinol, euh, des acides de fruits, de la vitamine C, il va falloir que tu protèges ta peau le jour avec un écran solaire parce que ces produits-là, ils rendent ta peau photosensible. Ça veut dire qu'elle est sensible au soleil, tu vas faire peut-être des petites rougeurs. C'est pas grave, mais c'est pas le fun. Fais juste attention pour l'hydratation en dessous de tes yeux. C'est mieux d'utiliser un hydratant fait pour les yeux pour hydrater cette région-là parce qu'elle est quatre fois plus mince là, que le reste de la peau de ton visage. Si tu utilises un hydratant régulier euh, dans cette région-là, ça va faire que ça va trop hydrater ça va donner trop d'eau. Et puis, ça va peut-être faire une petite poche. Tu vas avoir les yeux un peu cernés ou un peu pochés. Puis, c'est pas le fun, non? Donc, je sais que ce serait plus facile d'hydrater tout ton visage avec le même hydratant. Mais la région de tes yeux est un peu spéciale. Donc, c'est pour ça là, que je te dis que c'est mieux d'utiliser vraiment une crème faite pour les yeux. Mais c'est à ton choix. Astuce numéro 3. Arrange-toi pour éviter les excuses. Là, tu vas me dire, « Ben oui, mais je l'ai déjà fait. » Je vais imprimer la feuille, puis je vais cocher. Oui, c'est bon. Mais souvent, les personnes que je conseille, puis que je fais un petit suivi avec elles pour voir si elles font leur soin de la peau à tous les jours, deux fois par jour, elles vont me dire, « Ah non, des fois, ça m'arrive de le manquer parce que ben, j'avais oublié mon nettoyant dans la douche ou j'avais oublié mon nettoyant sur le porte du lavabo. Mm » -hmm. Le truc, là c'est achète deux nettoyants. Un pour le lavabo, un pour la douche. Comme ça, tu vas toujours être prête. Si on résume tout ça, je t'ai donné deux trucs pour travailler ta motivation. Le premier, c'est la fête de suivi que tu peux télécharger en dessous de la vidéo. Puis le deuxième, c'est mettre une photo de ton visage vieilli dans le fond d'écran de ton cellulaire. Le deuxième truc que je t'ai donné, c'est de t'arranger pour que ce soit le plus simple possible en utilisant des produits combinés pour le nettoyage de ton visage ou bien euh, utiliser le même hydratant matin et soir. Pis le troisième truc que je t'ai donné, c'est d'éviter les excuses en ayant deux nettoyants, un sur le comptoir du lavabo, puis l'autre dans la douche. Comme ça, zéro excuse, tu vas toujours être prête pour nettoyer ton visage. Si tu as aimé ma vidéo, clique j'aime en dessous. Et puis partage ma vidéo aux gens, là, qui pourraient en avoir besoin aussi. finalement, j'aimerais ça te poser une question. Est-ce que, un, tu manques de motivation? Deux, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de produits. Et puis, trois, parce que tu n'as pas eu de résultat. Fais juste écrire un, deux ou trois dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir là, de voir euh, c'est quoi la réponse qui revient le plus souvent. Si tu as aimé le contenu de ma vidéo et que tu voudrais passer à une autre étape, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle « Les cinq raisons pour lesquelles tu dépenses une fortune en produits de beauté et que ça n'a rien donné. » J'ai écrit ce e-book-là pour que tu connaisses les petites erreurs qu'on fait des fois qui font que les produits qu'on s'achète, n'ont pas les résultats qu'on voudrait. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et puis tu vas pouvoir l'avoir gratuitement. Passe une belle journée et j'ai un petit message pour toi aujourd'hui. T'es belle!